Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est euh. Les textes bizarres et aujourd'hui je suis avec une revenante après. 3 mois on ne s'est pas vu euh, qui est Léa Hello Comment vas-tu depuis ce temps Bah ça va super et toi Bah ça va bien, ravi de te revoir. <rire> Pareil. Alors pour les textes bizarres, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne connaissent pas ce concept, en gros vous m'avez envoyé des petits textes via votre clavier de téléphone avec les mots préécrits de votre clavier. Vous m'avez fait un texte, vous m'avez envoyé et là on va les résoudre pour savoir ce que vous nous avez dit. Nous sommes les enquêtrices de, de, de messages bizarres. Et ça sera aussi la dernière vidéo de cette cette série parce que ça vous ça vous plaisait pas trop et, et euh, puis sur ce, on va se retrouver pour le premier texte. Bonjour Ban Kakalik, Paka Ferme and Construction Industry to the UK is not just the way of doing things that I was going to be my first ever been in a good time for me and the way to get the way the UK and construction industry to be my first ever since. Ok, alors pour ma part, ce que j'ai juste compris, c'est bonjour. Le reste, c'est de son côté qu'elle va traduire. Alors, déjà, c'est de l'anglais, mais genre au début, il y a un mélange de. Je sais pas, ça est un peu bizarre. Je sais pas si c'est de l'anglais aussi ou si c'est une langue inventée. Parce que ça me paraît bizarre le mot. Cool. Pas, cave, cacallique. Ouais, je pense, que... du tout. je pense que ça, ça doit être un peu inventé. Ou hors d'une langue qu'on ne connaît pas du tout Si vous, vous connaissez, bah, dites-le nous dans les commentaires. Apparemment, ils veulent bannir l'industrie la... de la construction qui est euh, dans les UK, c'est quoi UK déjà Qu'est-ce que j'en sais C'est un pays, je crois, je sais pas, je suis même pas sûre. Euh, c'est pas juste euh, le chemin... Euh... Genre la personne, elle a l'air vénère contre l'industrie de la construction en tout cas. Ouais, genre la personne, elle voulait aller euh, là-bas dans la dans l'industrie de, de construction qui est euh, à UK. Et, euh, et genre apparemment, bah, elle engueule tout le monde parce que, bah, euh, je sais pas, ça va pas être bien ou il y a eu un problème. C'est bizarre. Je comprends pas tout. Hein. Ah ouais, bah, ouais je passe ça. Ouais, je je ça, vous ça, avoue bah... que... <rire> Après, bah, c'était bizarre. Tu peux pas essayer de tout, tout, tout comprendre parce que s'il manque des mots, etc, tu peux ouais. pas... Bah, elle a essayé au mieux de vous dire ce que c'était marqué et puis voilà euh, bah, hein, si vous avez compris tant mieux et si vous pas compris tant pis. Hein, je on pense que je vais mieux m'en sortir sur les textes en français quand même. Ouais c'était le seul texte en anglais, elle a sélectionné les... Sur les 20 textes que j'avais dans le téléphone elle a, elle a pris 10. On a essayé de prendre les plus petits parce que les gros euh, c'est hyper long à, à prendre et à lire et euh, pour que ce soit plus fin, que ce soit plus court. Mais bon ouais. ça à chaque fois je vous le dis mais vous ne respectez pas. Et sur ce on va se retrouver sur la deuxième. Merci Passepartout. Merci pour votre réponse, mais je n'ai toujours rien trouvé sur internet concernant les travaux de ma voiture Et je n'ai pas de nouvelles de ma banque actuelle pour les mois à me proposer pour les jours suivants Ça va là, c'est ah, pratiquement voilà. bien tourné et tout Je crois qu'il n'y a bien pas, pas, pas grand chose à, à dire parce que tout est dit Qui qu qu remercie pour la réponse Quelqu'un que, de poli Que moi. tu n'as pas, tu toujours rien trouvé sur internet concernant les travaux de ta voiture et, euh... et Du coup, tu dois pas. Et même. À un garage, et, ouais, et même aussi que t'as pas de nouvelles de, de ta banque. Euh... Ah ouais, parce que ça coûte cher pour réparer la voiture. Hein. C'est ça, ouais. T'as dû demander un prêt ou un ouais. truc du genre, un crédit. Et t'attends toujours la réponse pour pouvoir faire les travaux de ta voiture. Et On sait en ouais. que les banques elles répondent jamais euh, quand t'as besoin de sous. Ouais, du coup, t'espères quand même avoir une réponse pour les mois mmh. ou les jours suivants. Mais bon, à mon avis, euh, ça va prendre du temps. Hein. Compliqué, mais force à toi et courage. Ouais. Et patience. Et bonne chance avec ta voiture. Sur ce, nous passons au troisième. Bien encore en ami et de Madame Hug a le pseudo sur les couilles de. <rire> sur les bip De une photo et les textes de une chose. Ce message d'origine répondra à vous. Mm -hmm. Alors, ouais. t'es encore. Enfin, bien encore ami, d'accord En fait, t'es déjà. T'es encore ami avec quelqu'un. Avec Madame Hug. Et. et bien Madame bien. Hug Une dame qui fait des câlins, apparemment. Ça <rire> un le pseudo sur une cool petite photo Apparemment tu as vu madame Hug Sur une, une, photo qui a fait une photo Où apparemment euh, bah, il euh, y avait des coucouniettes hein. Bah écoute euh, on appelle ça une, thaï une thaïlandaise Voilà c'est normal Et ça n'empêche pas madame Hug d'être très gentille hein. Et du coup t'as as vu son petit texte sous sa photo Et là t'es en train de lui répondre apparemment C'est un message pour lui répondre et... Ah oui voilà. ok Ouais, ce que j'ai compris moi. Vous allez vous répondre à chaque fois dans thème, Sous la photo, vous allez à chaque fois vous répondre, tu sais, mutuellement. Là, à face de vous le dire, face à face, de le dire sous la photo. Et madame Hug, s'il te plaît, on ne montre pas les cocognettes. Et bah, nous allons passer au quatrième. Oh oui, mais bon, je vais aller m'occuper d'une chose à la dernière minute. Demande pas à grand plaisir, mais moi faire coucou à mon zizi. Bah, dis donc, entre les cacahuètes et, <rire> et la saucisse, ça ira, hein. Alors, oh oui, de quoi Mais bon, je vais aller m'occuper d'une chose à la dernière minute. D'accord, t'as quelque chose à faire, mais tu le fais à la dernière minute, euh, parce que tu viens juste y penser, alors tu le fais ouais. maintenant. Euh... Apparemment, ça n'a pas l'air de te faire grand plaisir. Hein. Ouais, bah ouais, ça doit être une tâche que tu voulais ouais. pas faire, que t'as repoussé au maximum, mais que là, t'avais pas le choix de le faire. Et, euh, et en même temps, bah, t'es allé au Toilette et t'as fait petit coucou à ton petit, ta petite saucisse Comme t'avais tellement la flemme de faire le truc T'en as profité pour d'abord aller faire pipi Pour retarder encore plus le truc Alors nous allons passer au numéro 5 Je vais aller dans la bande de Gaza Pour me faire détruire par le Hamas. Ok, très intéressant <rire> En gros Il ben, y a une bande que tu veux intégrer Qui est les Gaza, euh... mmh. Mais tu veux te faire détruire Par le Hamas. On ne sait pas ce que c'est un Hama. Hamas, Hamas Mama. Je sais même pas c'est quoi le Gaza, mais ça me dit quelque chose Gaza. Mais ta destruction hein On te dit à Dieu du coup, parce que mais tu vas mourir, puisque tu vas te faire détruire. Alors le Hama, ça se trouve c'est un gros dieu ou je sais pas quoi, euh, un dieu de, de grec ou je sais pas d'où, euh, d'Afrique ou j'en sais rien moi, mais... ouais Je <rire> sais pas qui est le Hama. Si vous, vous connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est intéressant de ouais, savoir ouais. Euh, qui est ce Hama. Voilà. Et Gaza aussi, ça m'intéresse. Nous allons passer au numéro 6. Ça fait 2-3 semaines que je te traque, track Tu lui mets des claques, claques. Ses fesses font un aller-retour comme un kickback. J'ai l'impression que j'ai dit kick-cat. <rire> C'était stylé le track, track avec les claques, claques. T'as voulu faire du rap, rap. Et ça se passe comment Alors ça fait 2-3 semaines que, ouais, que t'as le track euh, et que tu lui mets des, des claques ses fesses. Traque des fesses. Attends, attends, attends. tu traques quelqu'un pour lui mettre des claques sur des fesses Mais tu es chelou. Mais quel genre de personne fait ça On dirait mm -hmm. les vieux pervers dans la rue, tu sais. Mais ça doit être ça. En de... Un aller-retour comme un kickback. C'est pas un kickback? Mais il a dû se tromper, il a dû vouloir mettre autre chose. Ça doit être kick, euh, le kick... Le kick... Euh, comment ça s'appelle, là Le kick dans ta bouche tout chocopique, là, ou je sais pas quoi, là. <rire> tu sais, le <rire> kick, là... Comment ça, s'appelle? Oui, il y, y a en fait, il y a une phrase où tu fais kick, machin, je sais pas quoi dans ta bouche après je sais pas quoi, à pique. Je sais que vous vous lavez la rêve de ce que je suis en train de dire, vous vous mettez dans les commentaires. On va passer au petit 7 avant que Jessica fasse une crise. Sérieux <C 'est tiens. rire> Je monte en haut du grenier et soudain je vois un esprit qui fonce vers moi à toute allure. Et glooglou fait-il carré en haut du pâté non, bah déjà tu montes au grenier, d'accord. Et d'un coup tu vois un esprit, un esprit qui te fonce vers toi alors tu as peur À toute allure. À toute allure en ouais. Et en fait il est juste, en fait il est passé devant toi pour aller faire glooglou glou, euh, sur un carré. Ou dans un carré ou Ah, même. il a dû se mettre à, à fondre, euh, à se transformer en eau, l'esprit. Il a foncé, puis il s'est transformé en eau, et ça a fait un carré sur le sol, non En haut oh, du pâté. Euh... Sur un tas d'eau de, un comme, comme une montagne de pâté je Ou alors il est parti en vitesse aller manger euh, en haut du pâté quoi, se mettre mmh. au-dessus du pâté et, et sur voilà. un carré quoi, une petite plateforme en carré peut-être. Very very bizarre. Nous allons passer au 8 qui est très très petit et qui va être super rapide. Je pense être la voiture qui fut mort. Ah ouais Bien sûr. Euh, quelle voiture Celle de Lady Di C'était toi La fameuse voiture qui a fait l'accident Mais alors tu, tu es morte Vraiment Grippe à la voiture et euh, on espère que tu iras bien toi parce que... Après si t'étais dans la voiture t'aurais pas pu écrire ce texte. Ça fait que t'es encore en vie. Mais que ta voiture est morte et t'en as plus qu'à... Eh, ça aurait pas la coïncidence de euh, la voiture est morte et le premier, le deuxième là et la voiture du garage ah, et tout peut-être Peut-être que... C'était donc toi Tu voulais la réparer la, la réparer ou en racheter une autre ou... Euh... On t'a reconnu numéro 1 Et voilà <rire> On te voit derrière ton écran Ok, bah on va passer au... C'est pas comme si je me disais qu'il était en colère, mais bon... C'est un vrai connard, car il a l'air très sympa de moi et de sa fille, à qui il me fait un bail. Ok, d'accord. Okay. La personne déjà elle est bipolaire, parce qu'elle dit genre il était... Elle pense que le gars il est en colère, elle dit que c'est un connard, et après elle dit qu'il est très sympa. La personne est bipolaire, vraiment. Ouais <rire> ça c'est... Je suis en colère Elle est très sympa, tu sais. Euh... Tu sais pas quoi penser, du coup tu te déchaînes sur lui pour après finalement revenir à se dire qu'il est gentil. C'est ça. Sa fille, elle était gentille, elle aussi, c'est peut-être ça. Ouais, c'est sûrement longtemps que tu l'avais peut-être pas vue ou ça faisait longtemps qu'elle était sympa ou que... Des filles <rire> On parle des filles Celles qui ont des couettes dans les cheveux C'était logique, ça Bah... Dans les cheveux. Bah oui. Vu que tu fais des couettes à tes cheveux. On va passer au 10, sinon je vais... Nous allons passer au dernier. Texte. Je vais aller en Chine, non on n'y va pas, il y a le corona. Pour tout faire péter le casino, wesh, déglinguer la banque pampant les fusils. Wesh wesh <rire> parakai, comment ça va? Euh, je suis allée en Chine, d'accord. Euh, pour tout faire péter le casino, d'accord, en fait es, ton seul but c'était d'aller en Chine, tout détruire, surtout le casino, et faire ta racaille en mode j'ai délinqué la banque, et euh, pompant -pom les fusils, grâce à tes fusils, quoi, t'as fait pompant -pom, la banque à sauter, boum boum boum, et en même temps, t'as délinqué aussi le casino, t'as fait les deux, quoi. C'est pas très très bien. En gros, t'es là-bas pour faire euh, l'explosion les, les, nucléaire ou quoi déclater euh, le casino, la banque, et après, ça va être quoi Et bah voilà, sur ce, ça va être la fin de cette euh, petite vidéo, euh, bah, je pense que ça a été quand même. Euh... Pas trop long, pas trop court non plus, une bonne petite vidéo mmh. pour cette fin de série. Voilà j'espère quand même que ça vous aura plu, et euh, si vous avez des idées de, de vidéos n'hésitez surtout pas, que maintenant normalement j'ai un PC assez puissant pour faire pour tourner des vidéos dessus, alors n'hésitez surtout pas, euh, après des jeux mobiles aussi n'hésitez pas ou des vidéos dans tout genre. Euh, Léa qu'as-tu pensé de ce, cette dernière vidéo, ces derniers textes ben, c'était très bien. C'est toujours aussi original. Moi, ouais, j'adore parce que à chaque fois, on apprend plein de choses sur Rovi qui sont un peu étranges, hein, je dois avouer. Notamment les euh, claques sur le cul C'est ça. <rire> mais euh, ouais, non, c'était génial. Tu pas trop triste la fin de cette série Un peu, mais bon. Avec un peu de chance, ça va revenir, on sait jamais. Je jamais si, exemple, cette vidéo fait plus de, de, de 10 ou 15 likes, peut-être qu'on... Comme... On la continuera. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter aussi au passage, à nous dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Exactement. Et euh, de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Soyez actifs et on va vous faire de gros bisous. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.